Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui suit tout simplement euh, l'ordonnancement d'Azeroth, donc euh, on va attaquer la civilisa les civilisations anciennes ainsi que l'histoire euh, assez euh, antérieure, on va dire assez vieille euh, d'Azeroth euh, avec dans la continuité bien sûr on, a, on ira petit à petit vers la guerre des anciens mais en attendant on continue eh bien, de récupérer les grands morceaux d'histoire des périodes assez anciennes, assez antiques et aujourd'hui puisque nous avions vu lors de l'ordonnancement d'Azeroth euh, le nettoyage, on va dire, la, la purification d'Azeroth par euh, les titans et leurs forgés avec justement l'ordonnancement du monde, hein, c'est le principe, c'est pour ça qu'on appelle cette période l'ordonnancement d'Azeroth et ce qui a permis notamment eh bien, de faire en sorte que le puits d'éternité ne soit pas euh, une plaie béante qui puisse, enfin euh, ça reste une plaie béante bien sûr, mais qu'elle qu ne mette pas en danger la planète et justement, eh bien les soins que les forgés par les titans ainsi que l'état du puits d'éternité a fait en sorte de faire foisonner la vie sur la planète, donc sur Azeroth, et cela se passe autour de 16 000 ans. Alors j'en profite pour faire un rappel, parce que bien sûr si vous avez ce petit bouquin, vous avez les dates. Alors pour ce qui est de Chronicles 2 et 3, c'est des périodes plus récentes, donc vous avez généralement des dates fixes et qui sont pour le coup des dates qui effectivement sont. Ont un sens. Le truc, c'est un petit peu comme notre histoire. Vous savez, on a tous au collège appris des dates avec dix euh, mille ans euh, l'écriture, par exemple. Je crois que c'est moins dix mille ans. Il y a moins dix mille ans, naissance de l'écriture ou un truc comme ça. Là, si c'est pas ça, je me fais avoir dans les commentaires, bien sûr. Mais bon, vous avez compris l'idée. Même si c'est pas ça, vous avez compris l'idée. Le principe, c'est que c'est pas à moins dix mille qu'il y a un mec qui a fait. C'est bon, je sais écrire, c'est bon, aujourd'hui on va, on va prendre des tablettes et on va commencer. Non, ce sont là, quand on, on attaque des dates très anciennes, ce sont des datations qui sont approximatives. C'est pas purement, ah bah là, enfin non, non, non, non, non, non, non, là, là, on est vraiment en moins 10 000 exactement, hein, c'était euh, en décembre. Non, on n'est pas, c'est trop loin, donc on n'a pas forcément une datation précise. Je préfère faire ce petit, cette petite parenthèse pour rappeler euh, que Chronicles, la période ancienne, c'est un peu le même délire. Là, on nous met, enfin, on nous met 16 000 ans pile, euh, alors que évidemment, c'est pas 16 000 ans pile, c'est aux environs de 16 000 ans, et euh, ça peut être bien avant, ça peut être un peu, enfin, c'est sur une période, c'est sur toute une période. C'est pour ça d'ailleurs. Qu'il faut faire attention parce que je trouve aussi Chronicles, alors là pour le coup c'est séparé de ce que je viens de vous dire, parce que les, les, c'est comme ça que les historiens procèdent sur les, les datations très très vieilles. Bien sûr on vous dit bah tel machin, telle date, il y a ça, mais souvent c'est sur une grande période parfois de milliers voire de millions d'années. Bon là c'est pas des millions d'années, mais ce serait plutôt sur des milliers d'années. Donc attention parce qu'on a tendance, ne l'oublions pas, la guerre des anciens qui est un barème, enfin un baromètre assez important de, de datation, c'est moins 10 000 c'est moins dix mille avant l'ouverture de la porte des ténèbres, l'ouverture de la porte des ténèbres qui est la, la date zéro c'est la, la, la date un peu naissance du Christ, hein, <rire> du coup zéro et au final moins dix mille c'est la guerre des anciens donc on a une datation assez antérieure, je vous ai parlé de la guerre des anciens justement, moins dix mille guerre des anciens là on est en moins seize mille à peu près mais vous voyez seize mille, six mille ans c'est pas beaucoup hein. c'est moins que la période entre la guerre des anciens et, et l'an zéro donc au final, essayez de pas trop vous attacher à la date. Voilà, préférez pas dire ça en introduction, c'est important. Et comme vous le voyez, on va parler, et comme vous l'entendez à la musique, on va parler évidemment des trolls. Puisque, comme je vous l'ai dit, la vie foisonne sur Azeroth, grâce à l'ordonnancement qui a été fait par les Forgés par les Titans. Et la vie primaire, la vie primordiale se développe et voit son développement accéléré justement grâce aux énergies, notamment du Puits d'Éternité. Alors bien sûr, il y a de la magie. Partout sur le monde, il y a de la magie, Azeroth est un monde magique au final, donc cette magie va se retrouver dans tous les êtres vivants, et en fait, le puits d'éternité va notamment accélérer la croissance de certaines espèces. Alors il n'y a pas que le puits d'éternité d'ailleurs, euh, on a aussi les autres euh, berceaux de la vie, comme par exemple le Val de l'Éternel Printemps, Cholazar, Ungoro, qui sont des endroits où foisonne également la vie, mais principalement autour du puits d'éternité c'est là, c'est assez monstrueux euh, Les, enfin, quand je dis monstrueux, c'est pas en mode mutation euh, terrible et tout, hein, c'est juste que la croissance des, des êtres va s'accélérer. Et au final il y a une race particulière qui va se démarquer des autres parce que comme vous le voyez avec cette image on a plein de grands dinosaures, on a plein d'espèces de, de dinosaures, plein d'espèces qui, qui, qui vivent, mais il y en a une qui va se démarquer parmi les autres, ce sont les trolls. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'ont les trolls par rapport aux autres espèces euh, natives d'Azeroth Eh bien les trolls vont devenir de petit à petit l'espèce dominante dans leur écosystème puisqu'ils sont capables de s'adapter parfaitement à leur, euh, à leur environnement, à leur habitat. Et l'un de ces points-là, c'est aussi une faculté de régénération hors du commun. C'est-à-dire que si un, un troll, on lui fait une grave blessure, par exemple, eh bien il va se régénérer très rapidement. Mais également, on peut ça peut aller jusqu'à, si on lui coupe un membre, et eh bien ce membre repousse un petit peu à l'image d'un lézard. Donc les trolls sont... C'est l'une de leurs particularités, il n'y a pas que ça, euh, leur capacité de, de, de s'adapter à, à tous les environnements possibles, ils sont, c'est une race en plus intelligente par rapport à, à des dinosaures et autres, bah, eux c'est vraiment une race qui commence à, à concevoir des cultes etc, donc il y a, commence à, il y a vraiment une intelligence, c'est une race intelligente et qui les amène à une conquête de territoire et on va commencer à s'étendre un petit peu au niveau du territoire et ça va petit à petit, hein, ils étaient euh, j'ai envie de dire c'était un peu les hommes des cavernes ou les hommes des jungles et finalement eh bien, ils vont commencer à devenir une, une, une, une espèce euh, vraiment qui domine son environnement un petit peu comme l'espèce humaine à l'heure actuelle par rapport euh, bah, sur la planète Terre quoi. au final ils vont justement lors de ces différentes conquêtes de territoire et récupérer eh bien, du savoir et ils vont commencer justement je vous parlais de culte, je vous parlais de Pré... C'est un peu bizarre parce qu'au départ c'est une idée d'espèce de, de, qui, qui commence à avoir ses propres cultes Et dans les cultes qui fonctionnent toujours aujourd'hui, eh les trolls vénèrent ce que l'on appelle des Loa. Ce sont des êtres spirituels, des divinités de la nature, des, des esprits sauvages tout simplement Et au final, eh c'est Loa vont être leur dieu, vont être leur déité. Alors attention parce que la plupart des, des personnes pensent parfois, il y a une petite euh, je dirais, idée reçue, c'est de croire qu'un Loa c'est forcément un être immensément puissant. Euh, un esprit, juste un Feu Follet par exemple, Elfe de la Nuit, est considéré comme un Loa pour un troll. Je vous laisse aller voir la généalogie sur les trolls et, et les vidéos sur les trolls plus, plus détaillées, mais attention à ne pas tomber dans ce piège, euh, un troll, euh, un Loa, c'est tout, tout, enfin, tout esprit en fait. Donc ça peut être des, des esprits extrêmement puissants, comme des, des trucs plus, plus modestes on va dire. A côté de ça, donc comme on a justement des cultes qui vont commencer à émerger sur tous les différents esprits de dieux sauvages qu'on appelle également anciens dans la civilisation, euh, enfin non je ne devrais pas le dire comme ça, mais les anciens esprits sauvages, et eh bien les trolls vont avoir de nombreux cultes à l'égard de ces euh, forces primordiales, de ces, de ces divinités de la nature. Et au final, et eh bien ils vont justement installer euh, leurs habitations près de ces divinités. Ils les voient bah, autant. Euh, y, quand on voit un culte hein, on est absorbé donc on va y aller et en l'occurrence ils vont résider près de ces êtres divins, près de leurs dieux Et ils vont commencer à bâtir euh, du coup leurs hôtels, leurs cités, leurs villes sur tout simplement la chaîne de montagne où les Loa sont extrêmement présents C'est tout simplement la chaîne de montagne appelée Zandalar Et oui ne l'oublions pas Zandalar c'est avant tout une grande chaîne de montagne un petit peu comme les Alpes par exemple en France et au final, ça sera surtout connu, Zandalar, comme la terre sacrée des euh, d'Eloa. Ils vont y bâtir des véritables cités-temples, ou justement à la gloire de leur divinité, et en même temps pour pouvoir y vivre, hein, c'est un lieu de vie avant tout, bien sûr, et c'est surtout à la gloire, voilà, comme, comme je le disais, de leur dieu, et les trolls qui vont, notamment les, les tribus trolls qui vont s'installer sur cette chaîne de montagne, vont prendre le nom de Zandalari, hein, les trolls de Zandalar, donc des chaînes de montagne. Imaginez, hein, bien sûr, il y a cette image je le montre aussi très bien, les Andalari. C'est vrai qu'on a du mal parce qu'en jeu, bah, on arrive à Zandalar, à, à Battle for Azeroth et vous vous dites, bah, c'est juste une île, etc. Oubliez pas qu'il s'est passé énormément de temps et à l'époque, c'est une, c'est l'une des plus grandes chaînes de montagnes du monde, euh, Zandalar. Donc c'est pas pour rien que c'est devenu une île aussi, c'est que sinon elle serait sous l'eau. Donc c'est une énorme chaîne de montagnes. Il faut imaginer un petit peu euh, la cordillère des Andes, avec les Incas et autres qui sont en haut du tout en haut des, des montagnes. C'est un petit peu l'idée ici. Donc les Andalari habitent ces grandes montagnes, et la plus majestueuse de ces cités, qui servira d'ailleurs de capitale, c'est Zuldazar. Zuldazar tout simplement, qui est le joyau de la civilisation émergente des trolls, Zandalari en particulier, euh, avec la cité temple capitale principale euh, de la cité, de la vaste cité de Zul'Dazar, qui est Dazar alors. Dazar alors, c'est tout simplement un hommage au premier roi de la civilisation Zandalari, à savoir le roi Dazar, celui qui installa justement, euh, celui qui, on va dire, mit fin à une période un petit peu sombre et qui commença à faire en sorte qu'on qu conna... enfin, qui a mis en place ce qu'on connaît comme étant la civilisation Zandalari. Donc Dazaralor, c'est tout simplement, euh, c'est pas une ville Dazaralor, c'est le temple, c'est le temple principal Dazaralor. Euh, c'est Zul -dazar, la capitale, je préfère le, le rappeler, il y a souvent cette petite confusion aussi qui peut, qui peut être faite. Euh, L'essor du coup majeur des trolls va petit à petit aboutir à des tensions entre les différentes tribus de trolls. Je vous ai parlé des Andalari, ceux qui habitent dans les chaînes de montagne, mais la plupart des trolls de toute façon, sont autour de Zandalar en fait. Euh, autour de Zandalar vous avez des immenses jungles, etc. Il y a des jungles aussi dans les montagnes mais il y a aussi des jungles euh, on va dire en, en contrebas dans les, dans les vallées. Et en l'occurrence eh bien ces différentes tribus trolls, il faut imaginer qu'il y en a des centaines des centaines voire peut-être même des milliers, il y a des centaines de tribus trolls différentes et au final eh bien il va y avoir des tensions entre ces tribus. Il va y avoir tout simplement certaines tribus qui vont chercher à prendre l'ascendant sur d'autres tribus. Et, les trois tribus les plus on va dire bellicistes, celles qui cherchent le plus le conflit et qui cherchent le plus à s'étendre, c'est tout simplement les Amani, les Amani, les Dracari et les Gurubashi. Euh, certains conflits vont éclater entre les tribus, même si ça reste globalement assez sporadique et assez éphémère, euh, puisque les trolls ont conscience que les conflits sont plutôt meurtriers et du coup ce qui va se passer c'est que justement, il va y avoir... Euh, alors, attention, hein, c'est des conflits aussi avec les Andalari, hein, à cette époque-là. Parce que je vous ai parlé d'Amani, Gurubashi, Dracari. On a vu Amani versus Dracari, mais au final, vous avez également des Andalari qui sont pris dans, dans les conflits. Il va y avoir parfois certes, des pertes, et justement, pour éviter que les pertes soient trop lourdes, et que les tribus ne puissent pas s'en remettre, et qu'il y ait une certaine euh, inimitié qui se crée entre les tribus, eh bien, il va être euh, conclu d'un commun accord qu'en fait... Afin d'éviter différentes catastrophes entre les trolls, on va conclure un accord d'expansion territoriale pour faire en sorte que chacun aille un petit peu dans son coin et comme ça personne ne se marche dessus au niveau territorial donc en partant à peu près de, de Zandalar qui est à peu près au centre de, de, du continent de Kalimdor et eh bien on va partir un petit peu dans... dans on va faire une expansion sur, sur latérale en fait, hein, sur les côtés tout simplement vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, euh, vers le nord ouest etc chacun allant de son côté pour ne pas déborder encore une fois sur les autres tribus, c'est le but ici un seul lieu était véritablement interdit par rapport à, à ces accords et à ces, à cette, on va dire, à cette, ces, ces initiatives. C'est tout simplement un mausolée de pierre noire aux alentours de, de, de la chaîne de montagne de Zandalar. Imaginez encore que la chaîne de montagne c'est très grand, hein, c'est pas juste un petit truc. Ce qui reste de Zandalar à l'heure actuelle, je sais que là je fais, je fais 16 000 ans de, de parenthèses, mais c'est encore une fois, gardez à l'esprit que Zandalar c'est pas juste une montagne ou deux, hein, c'est vraiment une chaîne de montagne. C'est une, une énorme chaîne de montagnes. C'est pas juste une montagne. C'est très important. Et rappelez-vous que le jeu n'est pas à l'échelle aussi. Euh, du coup, <rire> un seul lieu était interdit, un endroit où il se tenait des, des, des pierres noires assez sombres, assez maléfiques, un mausolée de pierres noires où était tapi un mal ancien et craint des divinités euh, auxquelles les, les trolls vouent des cultes, à savoir les Loa. Donc, des imprudents trolls vont malheureusement braver l'interdit euh, qui était. Euh, qui était fait par les trolls et du coup par les prêtres par les prêtres trolls pardon, et les loas puisque il va y avoir certains trolls qui vont avoir le goût du risque avoir le goût de l'aventure et vont s'intéresser à ces pierres noires et vont essayer de comprendre ce que c'est et ce que ça peut être et pourquoi justement les loas ont interdit ce lieu alors on ne connaît pas l'identité de ces trolls ce qui est certain c'est qu'on a justement certains de ces trolls qui vont eh bien, commencer à vouer un culte à une entité il semble, euh, Il semble comprendre que ces pierres noires, au final, c'est surtout des restes de quelqu'un, de quelque chose, une entité, et pas n'importe quelle entité. C'est une entité, un serviteur des dieux très anciens, un serviteur d'une force datant de l'Empire Noir, à savoir un Chtrax. Un hein, Chtrax c'est quoi C'est un général, je le rappelle, une immense euh, puissance... Un général dieu très ancien en gros, un très grand général dieu très ancien, et là c'est pas n'importe qui, alors malheureusement on n'a pas d'image officielle, on n'a pas d'apparence officielle, mais cette créature malfaisante et ancienne, eh bien c'est tout simplement Kitix, le général dieu très ancien, donc euh, le Ktrax, qui avait fui l'affrontement contre Tyr, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'endornancement d'Azeroth, c'est tout simplement celui qui a en gros tué Tyr, enfin celui avec qui Tyr s'est enfin, entretué. Et du coup, il était plongé. Il s'était lui-même plongé dans un sommeil réparateur afin de pouvoir justement régénérer ses forces, puisqu'il avait été gravement blessé dans son affrontement euh, contre euh, Tyr. Le truc, c'est que du coup, les Loa, c'est pour ça qu'ils avaient interdit cet endroit, ils voulaient dissimuler sa présence pour éviter euh, que justement le, la, la créature se réveille et euh, ne puisse causer... Euh de terribles de terrible mal, de terribles dangers. Et le problème, c'est que justement, eh bien, ces différents trolls qui commencent à vouer un culte à la créature vont, le culte va petit à petit renforcer, accélérer la régénération de la créature et vont le réveiller tout simplement. Donc accélérer son réveil. Et au final, quand Kitix se réveille, il va justement encore plus, au lieu de les remercier et d'en faire ses, ses soldats, hein, il va tout simplement... Aspirer. il va tout simplement les bouffer en fait, hein. il va les tuer et récupérer leur énergie pour pouvoir encore accélérer sa régénération, parce que même une fois qu'il est réveillé, il n'est pas encore, euh... enfin, c'est comme nous, hein, quand on se réveille d'un de... lo... long sommeil, euh... généralement d'une bonne nuit de sommeil, on a du mal à se réveiller, on a du mal à se lever on va dire, et bah ben, lui c'est ça, il a besoin de son café, son café c'est ses serviteurs, et <rire> au final, eh bien, il va justement ensuite, grâce à cette nouvelle énergie, il va pouvoir essayer de se faire son éveil spirituel un petit peu pour essayer de, de visualiser le monde et il se rend compte en fait un petit peu que euh, le monde a été bouleversé il y a eu énormément de profonds changements et oui c'est une créature qui vient de l'Empire Noir qui a survécu et qui a été détruite euh, pendant la, la période de l'ordonnancement donc il n'a pas vu la fin de l'ordonnancement il n'a pas vu tout ça donc pour lui c'est un monde qui a énormément changé avec maintenant des jungles, des nouvelles races qu'il ne connaît pas les les, pardon, les, euh, les trolls du coup les trolls il ne les connaît pas il ne sait pas ce que c'est et euh, d'ailleurs les premiers contacts euh, il les a tués mais euh, au final du coup bah, c'est vrai qu'il cherche un un petit peu ce qui des traces de ce qui pouvait rester de l'empire noir. Et au final, il va justement renouer le lien télépathique euh, qui l'unit avec les serviteurs des dieux très anciens survivants, les Akir et pas n'importe quel Akir, les Akir enfin si en fait, les Akir d'Ash Jakir. c'est tout simplement la grande colonie Akir. Rappelez Vous rappelez-vous les Akir, c'est cette race insectoïde qui euh, servait de soldats de fantassins pour les dieux très anciens. Et eh bien, il va récupérer donc, le lien télépathique, c'est pour ça que j'avais probablement le lapsus avec les ergues, mais le lien télépathique avec les différentes races insectoïdes d'Akir, et il va en fait eh euh, prendre le commandement. En fait, il va prendre le commandement, il va rebâtir des armées, il va faire en sorte que les reines Akir pondent de nouveaux soldats, etc., pour préparer une grande armée afin euh, de tout simplement re revenir à la période de l'Empire Noir et réveiller leurs dieux, hein, les dieux très anciens, bien sûr. Donc le but c'est de préparer une grande invasion et la menace principale bah pour le coup c'est les trolls. La, la race qui commence à se développer euh, pas mal et euh, auquel okay, a été confronté directement Kitix. Il va lancer du coup une fois que ses armées seront prêtes, il va et sont prêtes, pardon, il va lancer une attaque coordonnée sur les terres trolls en simultané avec un autre Ktrax. Alors lui on n'a pas trop de détails parce que malheureusement il n'est pas dans Chronicles, hein, c'est dans Battle for Azeroth, mais il a euh, lancé donc. Un assaut coordonné avec un autre Trax, et c'est pas n'importe quel Trax, c'est Mitrax. Oui, il a un nom euh, de produit de la vaisselle, mais il est quand même assez badass, euh, Mitrax pour le coup. Et c'est lui, Mitrax, qui va diriger l'assaut sur les jungles de Voldoun Et je ne me suis pas trompé, hein, ce sont des jungles, voldoun C'est pas juste une, un petit endroit aussi, c'est de son immense jungle. Dans le massif de Zandalar, vous avez les immenses jungles de Voldoun Et en plein cœur du territoire Zandalari, du coup et les forces trolls vont être frappées d'effroi et vont devant l'attaque surprise orchestrée par Kitix et Mitrax et au final eh bien, les, les forces trolls vont être pas mal inquiétées et il va y avoir énormément de pertes on, est, on parle vraiment d'un balayage on balaie les troupes tout simplement de, des trolls les trolls sont complètement pris par surprise n'oubliez pas qu'à cette époque là il y a plein de petites tribus aussi Donc, on n'a pas, pas des très grands empires des très, donc au final plein de tribus affrontent dans leur coin les forces euh, Akir et imaginez un, un, une nuit de sauterelles qui débarque et qui fracasse tout, quoi c'est un peu l'idée ici et du coup les trolls se font balayer, il y a des, des immenses pertes, c'est un coup très très dur pour les trolls, pour la race troll euh, devant ce déferlement justement les trolls euh, à force d'en prendre plein la tronche, eh bien, vont commencer à chercher à s'unir pour justement essayer de, de repousser l'envahisseur, repousser la menace qui, est, qui les pousse au bord de, euh, du précipice, au bord de l'extinction du coup, les trolls vont s'unir sous la tutelle justement de la tribu ancestrale des Andalari, une faction unique qui va représenter tout simplement les centaines, voire les milliers de tribus trolls, grandes comme petites, à savoir l'Empire de Zul. L'Empire de Zul c'est cette coalition des différentes tribus trolls et c'est justement sous la houlette, sous le commandement des Andalari puisque bon, malgré tout bien sûr il y a des chefs de toutes les tribus mais globalement c'est les Andalari qui chapotent le tout et bien euh, grâce à, sous la houlette des, des Andalari, la contre-attaque va être coordonnée par les Andalari justement afin euh, de lancer justement une contre-offensive qui pourrait couper on va dire la menace tout simplement des euh, Zakia. Et le truc, en plus, c'est que les Andalari, pourquoi c'est... Alors déjà, ils ont été à l'initiative du projet, mais en plus de ça, ils vont garder, ils vont assumer ce rôle de, de commandant, on va dire, parce que justement, en étant sur les, les, la chaîne de montagne, l'une des plus grandes chaînes de montagne de l'Ancien Monde, de Kalimdor, eh bien, c'est assez plus simple pour détecter euh, une armée, une invasion massive euh, d'Akir. Vous voyez une espèce d'immense nuage noir de d'insectes, ça se repère à quelques kilomètres quand même. Donc au final, c'est vrai que les Andalaries vont avoir ce rôle là. En plus ils sont au contact avec différentes forces. Donc ils vont pouvoir, ils vont pouvoir servir d'intermédiaire pour pouvoir justement coordonner un petit peu euh, cet empire de Zul. Et les forces, euh, les déplacements des forces armées Au final, grâce à ces informations glanées par les Andalari, euh, on va pouvoir organiser la mise en place d'embuscades, notamment, et c'est cette stratégie principalement euh, qui sera utilisée par les trolls afin de désherber on va dire afin de. de de nettoyer, un petit peu décrémer la menace euh, Akir. La plupart des embuscades, des trolls, grâce aux informations, encore une fois, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être posées, vont eh bien, euh, être décisives et vont commencer à fragiliser les armées Akir, qui permet ensuite de mieux, euh, de plus facilement rivaliser en, en, en, en, en, en affrontement frontal. Quoi. En face à face les tactiques de guérilla du coup fonctionnent très très bien ça réduit les effectifs ennemis encore une fois avant de frapper euh, en invoquant soit en face à face et surtout en invoquant leur puissance de frappe pour détruire les installations ennemies donc les colonies euh, Akir et ces forces de frappe c'est pas n'importe qui cette force de frappe c'est les loas bien sûr les loas vont euh, rejoindre leurs fidèles rejoindre leurs serviteurs afin de mieux contrer la menace des euh, des akir et au final donc euh, je le rappelle, hein, c'est leur dieu, hein, tout simplement. Mais il euh, y a même un de ces loa, on ne sait pas lequel, ce serait intéressant qu'un jour on ait accès. Moi j'avoue que ma petite, euh, mon petit kiff personnel, ce serait que ce soit euh, la mère de Rezan, Rezan que vous voyez ici, qui est l'un des loas principaux, l'un des loas les, euh, les plus importants de la civilisation euh, Zandalari, qui est le, le loa des rois, hein, euh, pour, pour justement les rois Zandalari. Eh bien, on sait qu'il y a la mer et il y a son squelette qui est au sud-ouest. J'ai oublié le nom de la mer, j'en suis désolé. Peut-être que dans les commentaires vous l'avez. Et sa mère, est... elle est encore plus grande que lui. Et on imaginerait bien justement la mère euh, mourir dans un affrontement absolument titanesque, un petit peu à l'image du duel entre Malorn et Scenarius, un truc comme ça avec la mère de Rezan euh, face à Kitix. Ça pourrait être tout à fait assez, euh... ça pourrait être vraiment vraiment cool. Et du coup, l'un d'eux va même réussir à infliger une blessure extrêmement sévère, extrêmement profonde. À Kittyx lui-même, Kittyx qui va euh, du coup en plein assaut, devoir se replier vers le nord-est avec une partie de ses troupes, euh, puisque bah, il, doit, il doit, fuir. Il a été gravement blessé et puis bon, c'est un petit peu ce qui, ce qui... Enfin, il a un esprit de conservation, le petit gars. Il veut pas, il veut pas mourir, bien sûr. Il a un but, c'est d'anéantir l'empire troll, les empires trolls, pour pouvoir et eh bien euh, ramener l'empire noir et du coup réveiller les dieux très anciens. En l'occurrence, il y a un autre Loa qui va avoir un rôle très très important, c'est Cephralis, le Loa Serpent, euh, qui va se sacrifier pour sceller justement euh, Mitrax, comme j'en ai parlé un petit peu avant. Alors hop, je vais vous mettre, voilà. Cephralis qui va se sacrifier euh, pour pouvoir sceller justement l'autre général Trax, Mitrax. <rire> c'est mon Trax, c'est Mitrax. Euh, bien que ce dernier ait infligé une blessure fatale, une blessure terrible, euh, notamment à Cephralis, Cephralis meurt dans l'affrontement, mais elle euh, scelle. Elle arrive à sceller euh, le, tout simplement Mitrax, elle arrive à le, à l'enfermer. Le problème c'est que Mitrax du coup, avec, il aura eu l'occasion de détruire, on en reparlera dans, plus tard dans une future vidéo, euh, dans très longtemps je pense, mais euh, ce qu'on voit derrière c'est à savoir un saut, et en fait c'est des sauts qui, euh, qui sont assez importants pour la zone. Et au final, eh bien, les différentes blessures et différents conflits qui vont naître à cause de Mitrax vont provoquer un énorme changement climatique, à savoir que Voldoun, les, les jungles luxuriantes de Voldoun vont devenir petit à petit avec au fil des siècles un désert, un désert euh, alors, très aride, pas forcément stérile mais très aride. Donc ça c'est quelque chose d'assez euh, terrible et qui. Euh, que l'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que Vol'dun est un désert à l'heure actuelle. C'est notamment à cause de l'affrontement contre Mitrax. Donc qui s'est gravement blessé. Comme je l'ai évoqué, va battre en retraite vers le nord-est avec une partie de ses troupes loyalistes. Il comptait euh, tout simplement régénérer un petit peu comme, la, comme sa, sa stratégie euh, classique, j'ai envie de dire sa stratégie standard. C'est il va régénérer ses, ses forces avant de pouvoir réattaquer. On parle bien bien sûr d'un conflit. Je préfère le redire pas d'un conflit qui dure quelques jours ou quelques mois. On parle d'années en fait. On parle d'années de conflit. Donc forcément, lui, bah. Il a mis pas mal de, de troupes. Il sait que de toute façon pendant ce temps les les akirs se reproduisent et autres, donc il peut se re... il a le nombre donc il peut reculer, régénérer ses forces et réattaquer plus tard. C'est pas un problème. Sauf que du coup eh bien, les trolls comprennent assez vite que tuer enfin euh, ils comprennent bien sûr que tuer les akirs suffit pas. C'est impossible, ça ne suffit pas euh, parce que justement il y, y a le nombre, il y a l'effet de nombre, il y a, égale, y a beaucoup trop de choses et notamment il y a un, un facteur qui est très important à prendre en compte c'est le fait que bah, les akirs sont des races insectoïdes donc ils vont sous terre également et en gros bah, les trolls bah, des fois ils perdent. ils perdent la vision, ils perdent le contrôle justement sur ces euh, akirs, sur ces akir, traces insectoïdes du coup ils ont l'impression de les avoir tués, de les avoir vaincus et en fait bah, les akirs se sont euh, tout simplement enfouis dans le sol et ils vont rétablir une colonie sous les pieds Enfin sous les trolls, sans, sans savoir que les trolls. Euh, enfin les trolls savent pas qu'en fait juste sous leurs pieds il y a une menace qui, est, qui réapparaîtra dans, dans quelques mois, quelques années. Donc euh, puisqu'une colonie ça, ça met un peu de temps quand même à se, à se refaire. Donc petit à petit il, les trolls comprennent, suite à ce genre d'échec, les trolls comprennent qu'il va falloir avoir une autre stratégie. C'est-à-dire que même quand à repoussé les Akirs, il faut installer on va dire des, des garnisons et surveiller un petit peu l'activité akir brûler, détruire les colonies, bien entendu, mais aussi surveiller s'il n'y a pas de, de, de répliques, s'il n'y a pas de répliques qui peuvent apparaître. Et en l'occurrence, les Andalari vont du coup euh, ne, vouloir neutraliser la menace définitivement, et ça va passer, encore une fois, comme je l'ai dit, par la mise en place de garnisons pour surveiller l'activité à Kir, mais surtout, une phase de conquête. On va étendre les territoires déjà existants des trolls pour installer de plus en plus de garnisons, de plus en plus loin, pour pouvoir justement mieux résister face à la menace Akir. En l'occurrence, euh, les... c'est aussi l'occasion, bien sûr, pour les Andalari, déjà de repousser les Akir, de raser les colonies, donc bah, de gagner la guerre, mais aussi tout simplement l'occasion de mieux fédérer, de mieux vassaliser les autres tribus plus fortes, en évitant, on va dire, du conflit entre les tribus. Si on a un but, c'est le principe de, de l'Empire de Zul, avoir un but, c'est euh, repousser la menace à Kyr. Mais en plus de ça, il peut, y avoir, il peut y avoir pendant les périodes un peu plus plates, période de paix de d'autres conflits entre les tribus, donc on évite ça. Chacun va avoir son but, vous, vous allez là, vous, vous allez là, vous, vous allez là, vous, vous, allez là, ils peuvent plus se croiser avec d'autres trolls, donc c'est bon. Donc ça, c'est aussi encore une fois pour garder un petit peu le contrôle du côté Zandalari. Et on verra que petit à petit, ça permet aussi aux Zandalari d'avoir un statut un peu plus privilégié par rapport aux autres tribus trolls. Alors justement, on va parler des trois grandes tribus trolls euh, qui vont avoir pour mission justement de repousser de, de toujours plus loin les forces Akir. On a les Gurubashi qui s'enfoncent vers l'ouest et le sud euh, pour euh, affronter la menace Akir, mais c'est surtout vraiment, ils vont euh, faire une brèche dans les lignes Akir et aller de plus en plus vers l'ouest dans les régions avoisinantes d'Ankiraj. Je rappelle que ces territoires d'ailleurs sont des jungles à cette époque. Hein. Je rappelle le Tanaris ou le Doom, ce sont des, des jungles et des oasis. Hein. Ce n'est pas du tout des déserts hein, à ce moment-là. Euh, donc, les forgés par les titans, le problème c'est qu'en fait, bah, on pourrait dire un kirage. C'est pas que. De, à la base, c'est une prison qui a été faite, faite par les titans. Et le problème en fait, c'est que les Akir D'Ankiraj, donc une des colonies principales, enfin, l'une des principales colonies justement à Kyr, et eh bien ont corrompu les tolvirs, une partie des Tolvirs qui existaient dans le coin, leurs gardiens, et au final. Enfin, quand je dis, les, les, c'est surtout les dieux très anciens, en l'occurrence c'est surtout Ktoon, mais même les Akirs, ont retourné justement les forgés par les titans, une partie des forgés titans contre eux-mêmes, contre ce qui fait que ils ont récupéré dans leurs armées des forgés par les titans qui servaient de garde pour Ankirage. Et c'est toujours dans leur mission de garder Ankirage. C'est juste que maintenant, bah, avant c'était pour éviter que la menace sorte, aujourd'hui c'est plus pour protéger, la me le <rire> pour protéger la menace qui est à l'intérieur. Et au final... Les trolls sont pas du tout confrontés, ont pas eu l'habitude d'être confrontés avec les forgés par les titans, les tolvirs notamment. Pas que les tolvirs mais principalement des tolvirs, corrompus. Et du coup, eh bien, ça va mettre un grand stop à l'élan de conquête des forces gurubashi, Mais pas que Gourubashi, j'y reviendrai après, il y a le drakari qui sont confrontés au même problème au nord. Et ils vont avoir besoin, enfin le problème c'est que du coup les armées Gourubashi sont font Elles se font massacrer, c'est plus qu'un stop, ils perdent du territoire parce qu'ils se font massacrer. Donc la contre-attaque à Kyr fait mal. En l'occurrence, les Andalari vont du coup aider les Gurubashi en leur rappelant justement de... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait les techniques de guérilla qui avaient été utilisées pour mieux saboter les forces Akir. Mais dernièrement, ça va mieux. Donc, on y va, grosse armée frontale et basta. Le problème, c'est que du coup, ça marche plus. Et pour éviter de nouveau, en fait, on va refaire appel à, à la stratégie de la guérilla. Donc, la tribu Gurubashi va dispatcher plein de petites sous-tribus qui vont avoir pour rôle justement d'occuper un territoire, de faire de la guérilla là-bas, donc embuscade. Embuscade, raids, éclairs, etc. Un peu partout. Et justement, encore une fois, pour mieux contenir la menace Akira. Ça va très bien marcher, ça va permettre une domination territoriale de, de l'Empire Gourou-Bashi. Enfin, des gourou pardon. J'avance un petit peu, je m'avance un petit peu trop. Euh, du coup, les Gurubashi vont réussir à reprendre leur élan, mais ils arriveront jamais à détruire définitivement Ankirage. Mais ils vont avoir voilà, leurs installations tout autour. Ce qui explique aussi pourquoi les sont, enfin les tribus Gurubashi sont présentes un peu partout euh, sur le globe, dans la partie sud du globe d'Azeroth. Au final, les Gurubashi, justement. Ont réussi à contenir la menace même s'ils si l'ont pas euh, détruite définitivement c'est un petit peu le même principe avec les drakari, les trolls qui vont vers le nord qui progressent vers le nord et qui vont affronter aussi des tolvires corrompus cette fois-ci pas par Ktoon mais par Yoksaron Et ça c'est un combat très très difficile La différence avec les Gourou Bashi C'est surtout que les Drakari vont avoir une capacité d'adaptation phénoménale En en prenant plein la tronche Ils comprennent encore une fois C'est toute la race troll bien sûr Mais là on parle des Drakari, Mais ça, ça marche pour toute la race troll Dans l'adversité les trolls sont capables aussi de s'adapter aux techniques Aux tactiques adverses Et vont justement apprendre aussi à profiter de leur environnement Pour pouvoir affronter l'adversaire les embuscades hein, bien sûr et euh, du coup ça marche très très bien c'est pour ça aussi que les trolls vont en prendre plein la tronche mais petit à petit ils vont retourner les armes de l'ennemi contre eux contre mêmes etc., etc donc il va y avoir ils vont réussir petit à petit à, à, prendre, à faire la différence et qui va permettre aux drakari de gagner aussi cette conquête territoriale, cette conquête territoriale va aboutir à la congrégation de différentes cités drakari et la, la plus connue, la plus grande c'est bien sûr Zuldrak qui fut alors fondée tout au nord, et devint tout simplement la capitale des tribus Dracari, des tribus, des trolls, qu'on appellera les trolls des glaces. Et c'est là, j'en ai parlé un petit peu avec euh, les Gourubashi et les drakari, mais il faut bien comprendre que c'est à ce moment-là où l'expansion est tellement grande que là on va vraiment parler d'empire. Les tribus deviennent véritablement des empires. On a le royaume de Zandalar, bien sûr, qui est l'empire Zandalari. On a l'empire Dracari avec comme capitale Zuldrak. On a les Gurubashi avec tout simplement. Alors, la différence, les Gurubashi, je vous laisse aller voir la généalogie sur les trolls, c'est assez compliqué parce que les Gurubashi euh, vont. Il va y avoir plusieurs, plusieurs grandes zones, notamment Zulfarak, et qui va créer petit à petit les Faraki. Mais à la base, les Faraki sont des trolls des jungles, donc les Gurubashi, et avec la capitale Zulgurub, évidemment. Et la dernière grande tribu qui va former son propre empire. C'est les Amani, les Amani, ma préférée personnellement bien sûr, la tribu qui va choisir tout simplement de traquer Kitix, qui, qui va vouloir couper la tête du serpent et euh, mettre fin à la menace une bonne fois pour toutes. Ils vont aller traquer du coup Kitix dans les forêts du nord-est et ils vont s'installer justement en plein cœur du territoire ennemi et ils vont se tailler un chemin dans les armées Akir de, de Kitix jusqu'à finalement pouvoir affronter Kitix en personne, le Trax, le général des dieux très anciens en personne. Et ils vont pouvoir, euh, dans, un, dans une ultime bataille digne d'une un, bataille de fin de, du monde, ils vont pouvoir, eh bien, euh, avec au prix bien sûr de terribles pertes, les amani vont finalement réussir à battre définitivement. Un Kitix, pardon, certes blessé, mais un Kitix blessé reste bien, bien, bien puissant. Et au final, bah, les amani vont déferler sur lui. C'est pas un mec lui-même qui va battre, c'est plus... Plein, plein, plein de trolls qui vont déferler sur lui et qui finalement vont, fina vont réussir à le vaincre et à le tuer. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, les Amanis sont ceux qui ont tué euh, le général en chef des armées Akir. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui fait, c'est pour ça que les Amanis garderont éternellement une réputation de féroce de trolls extrêmement féroce, de redoutable. Et c'est ce qui va faire en sorte que les euh, Amanis deviennent légendaires. Et ça pour le coup c'est pas moi qui le dit, hein. <rire> parce que moi je sais mes préférés mais c'est même, même pas moi qui le dit. Euh, et ils vont justement installer leur empire, leur, leur capitale, leur cité-temple, euh, tout simplement à l'endroit où Kitik fut abattu. Et ça va devenir tout simplement la, la ville-temple, la ville capitale de Zulaman. Alors je le rappelle, Zulaman c'est la, la, la ville mais c'est également l'empire de Zulaman. Et l'Empire Amani, mais surtout Zulaman, c'est toute la province autour de la capitale nommée Zulaman. Donc il va y avoir plein d'autres petites cités qu'on ne connaît pas forcément toutes, on n'a on pas forcément les noms de toutes ces cités, mais toutes sont bien sûr sous, euh, le, sous la tutelle de Zulaman. Et c'est la capitale de l'Empire Amani. Vous avez une carte du coup avec les différents empires, comme vous le voyez les Drakaris, ça c'est assez facile. Au nord avec euh, Zuldrak et Gundrak notamment. Amani, les Amani on les voit au nord-est avec la, la cité de Zul'Aman. On a ensuite les Gouroubashi que vous voyez juste ici en vert ciel, euh, enfin vers ciel, en vert vers quasiment fluo pardon, avec Zul'Gouroub. Mais pas tout, vous voyez tout à l'ouest Zul'Farak qui sera en gros le QG principal euh, de, du front ouest des Gouroubashi. Et un jour eh bien, ce sera séparé, ça deviendra l'Empire Faraki et l'Empire Gouroubashi. Et vous avez au centre la chaîne de montagnes de Zandalar avec Zul'Dazar, la capitale des Zandalari. On voit également les trolls sombres. On en reparlera plus tard. Les trolls sombres, les trolls sombres qui eux ont été vers le nord-ouest. Alors à l'heure actuelle, on sait pas trop. Il n'y a rien, mais peut-être qu'il est probable qu'un jour on ait plus d'éléments concernant cette, cette période de l'histoire, avec pourquoi pas bah, en fait des akirs qui auraient été justement repoussés au nord-ouest par les trolls sombres et potentiellement dans les profondeurs également. Donc Yep. Là on fait avec ce qu'on a pour le moment bien sûr Et au final vous voyez en orange Alors Zandalar en orange clair mais en orange foncé Vous voyez les trois grands berceaux De résistance à Kyr avec neru bonheur, Ankiraj au sud-ouest Et Mantives euh, au sud Je reviendrai juste après bien sûr Mais le principe c'est que du coup eh bien, les, les empires se sont un peu éloignés De Zandalar, c'est d'ailleurs ce qui va amener une, une certaine, pas une perte De, de lien Mais enfin on a un affaiblissement du lien entre les tribus, ça c'est certain. C'est pas une perte totale, mais il y a un affaiblissement. Et l'Empire de Zul, qui avait pour mission de battre les, euh, les Akirs, la mission est remplie. Donc c'est vrai que l'Empire de Zul va s'effriter, chacun va revenir dans son coin, l'Empire de Zul va... En gros, se diviser en plusieurs empires, l'Empire Amani, l'Empire Gurubashi, l'Empire Drakari et l'Empire Zandalari, évidemment. Les Zandalari, malgré tout, malgré cette, euh, cette fraction de ce qu'on le, qu appelait l'Empire de Zul, les Zandalari vont toujours servir de guide spirituel et de médiateur entre les empires trolls. Ce sont des guides spirituels parce que n'oublions pas que Zandalar, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de Loa, enfin c'est énormément de Loa, donc c'est vraiment la terre sacrée un petit peu de tout, tous les trolls, même des trolls qui ne sont pas Zandalari. Et. Ça reste des guides spirituels, ça reste des conseillers principaux. Ils servent de conseillers auprès des di différents empires. Et ils préservent également l'histoire troll, quelles que soient les tribus, les cultes, les différents cultes. En gros, le patrimoine de la race troll. Et ça, ça va être quelque chose de très important, l'une des missions très importantes des Andalari. Et pour cela, les autres empires, même s'ils considèrent qu'ils sont les meilleurs, respectent l'Empire Zandalari pour ça. Pour ce côté, justement, divin. Enfin, pas divin, mais semi-divin et ce côté aussi de guide spirituel. Au final, ils vont être respectés bien sûr comme je le disais pour leurs conseils, mais ils vont néanmoins les Andalaris prendre du recul notamment même s'ils ont toujours voulu chapeauter un petit peu ce que font les empires trolls ils vont souhaiter ne pas trop ingérer dans les affaires des trolls pour éviter de perdre ce statut justement parce qu'ils savent très bien que s'ils ingèrent trop sur, sur ce que font les autres empires, bah, les autres vont leur dire bon bah t'es mignon mais casse-toi. Donc au final ils vont garder ce côté un peu détaché et ce détachement il est aussi dû à un sentiment de supériorité des andalaris. Les andalaris se sentent au-dessus. Moi j'aime bien les appeler les hauts trolls parce que généralement, il y a vraiment cette idée que les andalaris sont supérieurs aux autres, aux autres. Donc au final, ils restent tranquilles dans leur coin, ils vont conseiller les autres et au final, ils vont garder ce statut de, de guide qui peut leur apporter aussi ce côté supérieur. Il y a une certaine supériorité euh, de, de pensée des trolls andalaris par rapport aux autres. Aux autres tribus, encore une fois, bien sûr. Pendant ce temps, j'en ai parlé, les Akirs, on y vient, les Akirs survivants vont évoluer en fonction de leur environnement et selon l'influence de leur déité. Euh, de gauche à droite, on voit par exemple les Kiraji, une variété d'Akirs, puisque je le rappelle, ces trois-là, ce sont des descendants des Akirs. Sont... Bien sûr, on peut parfois aller dire que ce sont des Akirs, mais ce sont des descendants des Akirs. Ce serait comme dire que les humains sont des vrais cools. Non, les vricules, c'est les ancêtres des humains. Bah Là, c'est un peu le même délire. C'est que petit à petit, avec le temps, eh bien, les akirs vont muter en fonction de leur environnement et muter en fonction de leur déité. Et en l'occurrence, les kiragis vont, être, vont devenir des espèces de d'akirs termites, des espèces de termites, principalement on va dire des termites. Hein. Vous allez me dire, oui, il y a des guêpes, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais le problème, c'est que les, les, les kiragis, c'est un peu le bordel de toute façon, Et ils n'ont jamais été vraiment développés avec beaucoup de sérieux. À côté de... Enfin, sérieux, vous me comprenez, c'est qu'on n'a pas cherché vraiment à connaître leur histoire. Les Mantides... Et à développer leur histoire et autres. Les Mantides, eux, vont avoir un développement très intéressant et ce sont des sortes de montres religieuses. Des montres religieuses qui peuvent parler, bien sûr. Les aussi hein, peuvent parler. Euh... Les, akir... les Kiraji peuvent parler, pardon. Mais c'est vrai qu'on les voit rarement en interaction à part euh... fracasser-les, en fait, tout simplement. Il y a rarement d'interaction en dehors d'un grand coup de hache dans la gueule. Donc, c'est vrai que... Les kiragis sont moins intéressants à ce niveau-là que les mantides et les nérubiens. Parce que les mentis et les nérubiens, bah on sait que c'est des... Et même les, les, à ce niveau-là, les kiragis aussi, hein, sont des races intelligentes. On peut échanger, on peut parler avec ces races-là. Et au final... Les Mantides, donc sont des sortes de mentes religieuses qui vont être au sud. Et les Nérubiens, enfin, qui vont vivre dans le Grand Nord, seront des araignées. Elles vont plutôt être des sortes d'araignées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, chacune va avoir sa grande capitale, même si bien sûr, les colonies akir et les empires akir vont, vont péricliter un petit peu. Il reste ces, ces grandes résistances. Et le principe, c'est que justement, les descendants des akir vont chercher à s'enfouir pour fuir le, le courroux des trolls, et justement ils vont chercher à, à rester un peu inaccessibles, notamment en enfouissant leur colonie, c'est le cas par exemple avec Ankiraj au sud-ouest, l'endroit où il y a K'tun, tout simplement l'un des dieux très anciens, donc K'tun et, et Ankiraj. Au nord on a yok saron avec euh, la proximité avec Ajol-Nerub, même si au final Ankiraj et K'tun, bah, au final les, les kiragis vont être totalement inféodés à K'tun, c'est pas forcément le cas pour les autres euh, pour les autres euh, descendant des Akirs. Par exemple, à Jolnerub, petit à petit, le lien entre les Nérubiens et, et, et Yogg-Saron va, va s'effriter et va même disparaître. À l'heure actuelle, euh, actuelle peut-être qu'un jour ça changera, mais à l'heure actuelle, les Nérubiens, eh ben, ils, soit ils bossent pour le fléau, soit ils sont indépendants et ils n'ont rien à foutre de yogg euh, Il est fort probable que dans l'avenir, si jamais un jour on revient à Jolnerub, on ait euh, tout simplement trois factions. Des pros, euh, des pros du très ancien, des mecs qui veulent juste leur, tra leur tranquillité, et à côté de ça, euh, probablement des... Des mecs qui, veulent, qui, des, des, des mecs qui veulent continuer à bosser pour le roi Lich, ou en tout cas pour la, les morts vivants. Et euh, au sud, on a Mantives, Mantives donc euh, les Mantides euh, de Mantives. Alors je le rappelle, les Mantides à la base, ils étaient au centre, vers Ajakir, et finalement ils vont être déportés vers le sud, mais c'est même pas les trolls qui les ont chassés, c'est eux-mêmes qui sont appelés euh, vers le sud par, alors le dieu très ancien n'existe plus, mais c'est par une forme du dieu très ancien à savoir Yarcharage les restes de Yarcharage notamment le cœur de Yarcharage qui les appelle au sud. C'est même pas un appel direct comme on pourrait le croire un dieu très ancien qui lui parle, c'est juste ils sont eux-mêmes attirés par le cœur, tel euh, un insecte dans la nuit qui essaie qui va aller vers un, vers tout simplement une lumière. C'est un peu ça l'idée. Donc, il est fort probable un jour ou l'autre, on ait de nouveaux Akirs qui apparaissent. Bien sûr, là, vous direz, bah, cette, cette vidéo, du coup, est obsolète. Pas du tout, puisque, euh, bien sûr, pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Mais il est fort probable que dans l'avenir, moi, j'étais très étonné avec Battle for Azeroth, comme on a Dieu très ancien, on, on a Nusat qui, qui débarque. Euh, on, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait ces Akirs. Vous allez me dire, bah si on a ces Akirs, à Nyalota, ce sont des Akirs de l'Empire Noir, donc qui datent d'une période euh, en très bien plus antérieure à celle-ci. Et ce sont pas vraiment des... Ce ne sont pas vraiment des descendants Akir de, de, de, de Nizat Et peut-être qu'ils pourraient par exemple faire en sorte que les Makuras, qui sont des, des espèces de, de, de, de races, enfin des, des crabes, des humanoïdes, des crabes humanoïdes, mais disent, mais bon, en fait ça c'est les Akir qui ont évolué dans les profondeurs et qui du coup sont inféodés à, à Nizat Enfin ils pourraient faire plein de trucs là-dessus. Peut-être qu'ils pourraient rajouter juste des colonies Akir qui, elles, n'auraient pas été touchées par justement un dieu très ancien. Par exemple, imaginons dans le nord-ouest où ils jalent. Hop, en fait il y a encore une colonie d'Akir et c'est pour ça que les trolls sombres étaient dans les, dans les profondeurs, pour les chasser justement, et, et ils ont été très très loin dans les profondeurs il enfin, y, y a moyen de rajouter des colonies Akir, je pense que ce serait même une bonne chose pour euh, l'histoire de, de Warcraft bien sûr les gens diraient, bah ah, c'est un Redcon etc à une époque rappelez-vous que l'Empire Akir ils considéraient qu'il avait été divisé en deux, à Jolniru Bonheur en bas ce qu'ils ont fait avec les Mantides est super intéressant, il y a moyen de faire d'autres choses là dessus, je pense en tout cas et à mon avis ça arrivera un jour et c'est une bonne chose <rire> Enfin, du coup, bah justement, parlons-en des Mantides, puisque les descendants des Akirs qui vont nous intéresser, c'est les Mantides qui auront un rôle très important dans l'histoire d'une autre civilisation antique et fondatrice de l'histoire d'Azeroth, les Mogu. Mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, puisqu'on parle des anciennes civilisations. On vient de parler de la civilisation des trolls avec la guerre contre les Akirs. Eh bien dans la prochaine vidéo, dans la suite, nous attaquerons tout simplement l'histoire des Mogu et justement leur lutte face aux Mogu, euh, face aux, face aux Mantites, pardon, et le développement de la civilisation Mogu qui sera aussi l'un des empires les plus, plus, les plus importants et les plus puissants dans l'ère un petit peu antique, les périodes antiques justement de Warcraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a été claire. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des, des observations, des, des, des messages, des, des, des plein de choses, des questions évidemment. Moi je vous dis à, à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus et également la prochaine vidéo comme je l'ai dit pour Warcraft en tout cas Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront mais la, grosse, la prochaine assez grosse à mettre en place Ce sera celle sur les mogu Je le rappelle que ces vidéos là servent aussi de prélude, de préparation, de vidéos connexes Pour la vidéo sur Mr. Pandaria bien entendu Plein de bisous, à plus dans le Nexus Et salut, je suis Kitix C'est ton ami Kitix qui t'invite à aller Suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, oh, cette musique, elle est belle hein Allez, active la cloche. Tu peux bien aller sur le site <rire> Bisous.